Cette année, j'ai reçu beaucoup moins de messages de bonne année que d'habitude. Alors, ça ne m'a pas vraiment attristé parce que je n'ai jamais trouvé ça très important. Mais ça m'a intrigué et j'ai posé la question à plusieurs personnes autour de moi. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué quelque chose de différent cette année Est-ce que tu as reçu moins de messages de vœux pour 2022 Et à chaque fois, j'ai eu le même constat. Oui, c'est vrai, j'ai reçu beaucoup moins de messages et puis j'en ai aussi beaucoup moins envoyé. Alors, c'est sûr, l'ambiance n'était pas vraiment à la fête. Et si vous avez passé une soirée du 31 qui ressemblait furieusement à une soirée du 12 septembre ou du 10 avril, peut-être que vous aviez un peu moins envie d'envoyer des images de feux d'artifice à tous vos copains. Mais je pense qu'il y a autre chose qui se joue. Je pense que c'est un indice parmi d'autres d'une forme de déprime qui se répand, une pesanteur, une fatigue, un ras-le-bol, que nous ressentons tous assez largement, mais dont on ne parle pas vraiment. Nous ne sommes plus confinés. Certes, le dernier variant est moins dangereux, il y a moins de morts, bref. C'est un peu comme si les gens n'en pouvaient plus, mais qu'on n'allait quand même pas se plaindre. Même si nous ne sommes plus confinés, les déplacements sont toujours aussi compliqués. Le télétravail est obligatoire, les rassemblements sont compliqués, les restaurants, c'est pas simple, les cas contacts doivent rester chez eux. Bref, les relations humaines sont encore très perturbées, les liens coupés pour le moins distendus. Et je pense que c'est ça l'origine de ce mal-être latent. L'être humain ne peut pas vivre seul. Même si nous sommes nourris, logés, que tous nos besoins physiques sont satisfaits, nous avons un besoin vital que les autres êtres humains nous montrent que nous existons à leurs yeux. Et quand je dis besoin vital, je pèse mes mots. Plusieurs expériences, études, j'en ai parlé sur ce site, ont montré que des enfants qui ne recevaient pas suffisamment d'attention, de contact physique, avaient de graves troubles de croissance qui pouvaient aller jusqu'à la mort. Et ce, même s'ils avaient en théorie tous les aliments nécessaires. Pour les adultes, les conséquences sont un peu moins sévères. Si nous restons totalement isolés, peut-être que nous n'allons pas mourir, mais nous allons déprimer, ça a été le cas de plein de personnes pendant le premier confinement, pendant le Covid, ou bien nous pouvons même devenir fous. C'est le cas par exemple dans certaines prisons de haute sécurité. Et certaines figures mythiques nous le rappellent. Quand on nous parle du personnage du masque de fer, qui a été enfermé au secret pendant des années et le visage toujours masqué, ça nous fascine. La scène du mitard dans le film Papillon, où Steve McQueen devient à moitié fou, ou bien l'histoire d'Aimon Dantès, qui est enfermé au cachot dans le château d'If, qui est au bord de se laisser mourir de faim avant de s'échapper et de devenir le comte de Monte Cristo. Nous comprenons bien ce désir fou de vengeance après six années d'isolement total. Nous avons donc un besoin irrépressible de signes de reconnaissance, tout plutôt que l'indifférence. Et c'est là que se jouent certaines difficultés. Parfois, en effet, nous allons chercher des signes de reconnaissance négatifs plutôt que des positifs. Ou bien nous allons accepter, prendre en compte uniquement les négatifs. Alors ce sera bien sûr moins nourrissant, moins motivant, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Par exemple, il fut un temps où lorsqu'un de mes clients me disait « bon boulot Aurélien », je répondais presque automatiquement « c'est pour ça que vous me payez » ou bien « c'est normal ». Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les personnes en question ont arrêté de me dire « bon boulot », bien sûr, vu que je donnais l'impression qu'il qu'ils avait pas à me remercier et limite que ça me gênait. Et je crois que c'est l'une des raisons fondamentales du burn-out que j'ai traversé en 2009-2010. Je ne prenais pas les signes positifs de reconnaissance, du coup j'étais totalement en manque de ces signes, je me tuais à la tâche pour qu'on reconnaisse mon travail, et je ne prenais pas les signes qui m'étaient donnés. Depuis 20 ans, j'ai croisé des dizaines de personnes qui ont du mal à accepter les signes de reconnaissance. Dans mes formations, je leur dis par exemple, super mise en situation, bien vu, tu as vachement bien intégré la technique, et ils me répondent, « Oui, enfin, tu sais, c'est encore loin d'être fluide, ou bien euh, j'ai encore du boulot, ou bien par rapport à Antoine, je me trouve encore bien nul. » Bref, dans d'autres vidéos, je vous ai montré comment le moyen le plus simple d'accepter un signe de reconnaissance, c'est de dire « merci ». Si c'est à vous qu'on dit merci, alors répondez avec plaisir. C'est en Belgique que j'ai commencé à utiliser cette expression qui me fait toujours sourire et permet de prendre à 100% un compliment, un signe de gratitude. Première étape donc, accepter les signes de reconnaissance positifs qu'on vous envoie, mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Étape suivante, aller en demander. Quoi Demander aux gens s'ils sont contents de mon boulot, demander aux gens s'ils me trouvent sympathique. Est-ce que par hasard, Aurélien, tu aurais fumé la moquette Eh ben non, pas du tout. Une des très bonnes manières de ne plus vivre dans un état de semi-privation de signes de reconnaissance, c'est d'aller en chercher. Un peu comme si vous alliez faire le plein de votre voiture sans attendre de croiser par hasard une station-service. En particulier, ladies entrepreneuses, créatrices d'entreprise et freelance, vous avez, nous avons, un travail plus solitaire que des personnes qui sont en entreprise. Et il est donc vraiment essentiel que vous mettiez ces principes en action. À l'issue d'une mission entre deux jobs, prenez le temps d'un rendez-vous avec l'un de vos clients et dites-lui que vous voulez savoir quels sont vos points forts, vos atouts, ce qu'il ou elle apprécie particulièrement dans votre relation et dans votre travail commun. Ça va vous donner des informations précieuses, joyeuses, nourrissante. C'est un moyen excellent de booster et d'entretenir votre motivation. Ce sont des cadeaux que vous pourrez vous rappeler les jours de fatigue et de tension. pour favor, jouez le jeu jusqu'au bout. Ne demandez pas dans la foulée quels sont les points sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Vous saboteriez l'effet des signes de reconnaissance positifs que vous venez de recevoir. Ce que vous devez améliorer, d'abord, en général, vous le savez très bien. Et si vous avez vraiment des questions, eh bien prenez un autre rendez-vous. Dernière étape, revendiquer ce qui est important pour vous. Les retours positifs que vous allez avoir vont vous donner des indications précieuses sur vos atouts vus par les personnes qui vous entourent. Autant de choses que vous pourrez mettre en avant tranquillement auprès de futurs prospects. En plus, si vous êtes vraiment très attentif, vous allez vous rendre compte que certains compliments vous touchent particulièrement. Ce sont des indications simples de ce que vous devez nourrir chez vous. Par exemple, mes clients et les personnes avec qui je travaille me disent souvent que j'ai des connaissances approfondies dans mon domaine que visiblement je creuse mes sujets et qu'en plus je sais expliquer clairement. Et puis ils me disent aussi que j'ai une énergie communicative, que c'est agréable de passer du temps avec moi et que ça aide à voir les choses du bon côté. Comme vous peut-être, j'ai eu du mal au départ à accepter ces retours. Je me disais que c'était pour être gentil ou bien que je pouvais sûrement faire encore mieux. Aujourd'hui, je fais confiance à ces retours. Je les assume et je les affiche pour convaincre les gens de me confier de nouvelles missions. Si vous m'avez écouté jusqu'à maintenant, il est possible que ça vous parle, que ça vous semble logique, et peut-être même que ça vous attire. Mais peut-être aussi que vous ressentez une forme de blocage, et que vous vous dites « ça serait pas mal, mais ça se fait pas », ou bien oh, « je pourrais jamais faire ça ». Peut-être que dans votre enfance, on vous a appris qu'il ne fallait pas demander, ou bien que dire un simple merci quand on vous fait un compliment, c'était déjà être drôlement vaniteux. La bonne nouvelle, vous êtes adulte. Vous n'êtes pas forcé de croire tout ce qu'on vous a appris. Vous pouvez tester et voir le bien que ça fait. C'est sûr, le Covid a perturbé la circulation mondiale des marchandises. Ok, mais cette crise a perturbé des flux que je trouve beaucoup plus importants. La bonne circulation des signes de reconnaissance. Voilà une pénurie qui peut vite s'arrêter. Remettons tout cela en mouvement autour de nous et faisons le plein.